Bonjour à tous. Nous sommes le 26 juin 2022. On débute l'été. Ben, en fait, c'est le 21 juin qui se trouve être le départ officiel de l'été. Ici au Québec, ça se trouve être la fête euh, du Québec. Euh, le 24 juin qui se trouve être un peu le début officiel de la saison estivale. Et euh, aujourd'hui, on est très bien servi parce qu'on a un 31 degrés... Euh, c'est très très chaud à l'extérieur donc euh, j'ai décidé de faire une petite vidéo en ce dimanche euh, euh, soir euh, on est à 17h à peu près là, dans ces coins-là et je voudrais peut-être faire un, en début euh, de vidéo faire une rétrospective de ce qui est arrivé euh, par cette semaine, les dernières semaines comme vous savez j'ai moins de temps pour faire les vidéos mais quand même je, euh, je jette euh, un coup d'œil sur l'économie euh, de manière à quand même être euh, euh, au, au fait de ce qui se passe parce que dans le fond il se passe beaucoup de choses et il faut comprendre que l'été cette saison qui est un un peu un relâchement au niveau de l'économie, en tout cas ici au Québec, un peu au Canada aussi, un peu partout aussi, les personnes, euh, la plupart des personnes qui s'intéressent à l'économie ont un, une sorte de relâchement euh, durant la saison estivale, en tout cas nous ici en Amérique du Nord, euh, dû au fait que dans le fond on s'est fait, euh, excusez le, le, le terme, là, on s'est fait... Euh, bourré, On s'est fait euh, remplir de, de, de toutes sortes d'informations qui étaient à demi-véridiques. Euh, là, c'est en train de sortir que euh, ces informations-là n'étaient pas tout à fait vraies, même qui étaient complètement fausses euh, depuis deux ans. C'est sûr que je, lorsque je regarde ce qui sort en ce moment, euh, moi je suis au Québec, là, euh, dans le journal de Montréal, je suis un peu fâché de voir ça, des des choses qu'on disait, la, la, la, euh, une nouvelle qui a sorti cette semaine, écoutez, je la regardais du coin de l'œil, je ne veux même pas perdre de temps à regarder ces imbécilités-là que nous, on dit depuis deux ans, où on dit qu'il n'y a pas eu de mort supplémentaire dans la population euh, euh, euh, en général, là, au niveau, depuis deux ans, là, ça ne vient pas de moi, pas je n'ai pas l'information, je ne publierai pas cette nouvelle-là, parce que nous, euh, qui, en tout cas, qui nous le savons que, dans le fond, il n'y a pas eu de surmortalité, et là, maintenant, parce que le journal de Montréal vient de sortir ça, je... c'est décourageant, c'est décourageant de voir ça, que euh, eux, le journal de Montréal, peuvent, peuvent se permettre de, ça, de, de de sortir une information comme ça, qu'il n'y a pas eu de surmortalité, à part de la classe d'âge qui était entre 70, 80, 90 ans, bien entendu. Donc, ce qu'on a assisté depuis deux ans, c'est une bonne grippe, euh, je le dis sans euh, regarder les, les, les, euh, ce qui commence à sortir euh, dans... Dans le fond, on, au niveau de la gestion de la COVID, c'était une vraie catastrophe. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce que je vois tout simplement, c'est que les personnes, la plupart des, des Québécois, sont des oublieux et ne prennent simplement pas conscience de la réalité, je pourrais dire, sociologique et économique qui les entoure, ne, ne savent pas et ne veulent pas s'intéresser à ce qui se passe. Mais ils se font remplir tous les jours par toutes sortes de mensonges, par le torchon du Journal de Montréal, D'ailleurs, Pelado vient d'être décoré euh, par euh, euh, le bon François Ier, François Legault, donc c'est pas un hasard si euh, Pelado a contribué pleinement à faire en sorte que le discours du gouvernement euh, soit euh, propagé depuis deux ans, là, et a sa récompense est plus que ça, parce que dans le fond, on sait très très bien que le gouvernement a fortement euh, euh, subventionné, entre autres, le journal de Montréal, donc... Euh, Félicitations à, à Pellado euh, qui vient d'être décoré par François Ier. Donc euh, c'est dans le le, le c'est dans le, le, le, le, le courant des choses. Là. Dans le fond, euh, on félicite quelqu'un qui a soutenu notre discours depuis deux ans. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, je ne veux pas perdre de temps justement à dire des, des, des platitudes comme ça, parce que je. C'est ça. Que le Journal de Montréal puisse sortir cette nouvelle. j'ai abasourdis, dans le fond, dire qu'il n'y a pas eu de surmortalité euh, à part de la classe des personnes de 70 ans et plus, c'est ce qu'on disait. Donc, si je comprends bien, vous dites ça en ce moment, même, vous n'avez fait aucune critique du gouvernement euh, qui disait que tout le monde devait se faire vacciner, que les enfants devaient être, se faire vacciner, et là, vous sortez ça comme ça, qu'il n'y a pas eu de surmortalité. Bon, on va passer à une Nouvelle Économique pour pas justement perdre de temps à ces absurdités-là. Excusez-moi de mon... Bon, c'est pas une vraie colère, dans le fond. Je vais vous dire, là, dans, depuis deux ans, là, ben, en tout cas, les derniers mois, là, surtout, là, je suis absolument désabusé de la politique. Je, je sais exactement... Euh, ce que les politiciens veulent, c'est garder le pouvoir euh, avec euh, euh, cette quête euh, de pouvoir, ils veulent tout simplement euh, euh, euh, proposer leur agenda à des personnes qui sont tout à fait déconnectées et il faut se le dire, c'est malheureux, la majorité des personnes sont déconnectées, ne s'intéressent qu'à, ben, comme dans le temps de Rome, lorsque Rome a, a, a, a commencé à décroître c'est du pain des jeux, bon, tout ce qu'on donne aux gens ordinaires c'est du pain des jeux et tout le monde est heureux On se fiche euh, pas mal de ce qui peut être vrai, de ce qui peut être raisonnable, de ce qui peut être quand même euh, un semblant de réflexion. Et je dois lever euh, ma, mon chapeau euh, aux Français qui ont durant les deux dernières années. J'ai discuté avec quelqu'un avec qui je travaille justement là-dessus. On n'est pas rentré dans le, le, le, les détails, mais euh, qui elle aussi écoute. A écouté durant deux ans, elle et son amie, a écouté euh, vraiment ce qui se passait en France. Euh, on niveau de bas je peux vous dire euh, des noms Charles Gaff Idrissa Berkan euh, euh, beaucoup d'autres personnes euh, qui euh, Olivier de la c'est sûr qu'Olivier de la Marche euh, par nature est catastrophiste depuis des années mais peu importe là. Euh, beaucoup beaucoup de personnes qui avaient quand même une critique du gouvernement ici on l'a pas eu et là on a des des gouvernements qui se moquent de leurs euh, citoyens, et euh, je parle de François Legault et euh, Justin Trudeau, se moquent euh, euh, en tant que premier ministre canadien, se moquent directement de ses citoyens, mais tout le monde l'accepte, il n'y a pas de problème. Donc, euh, vous voulez vivre dans une société comme ça, ben vivez tout simplement. Moi, je me fous de ce que vous ceux qui, qui, qui adhèrent à tout ce discours-là, je me fous de ce que vous pensez en fait. Vous euh, essayez de justifier l'injustifiable. Je discutais avec une ancienne infirmière là, dernièrement, là. c'est très très récent. Elle essayait de justifier la position de Legault, ce qui est arrivé depuis deux ans. Elle est partie dans une, une diatribe là, qui était absolument, euh, j'essayais, je lui posais des questions directement, à savoir qu'est-ce qui était la justification, mais là, on des, des choses qui n'avaient pas d'allure, puis là, j'essayais de la questionner, j'étais sincère dans mon approche, il euh, y a rien sorti à, à, à la fin de la discussion, elle était tout, tout simplement, euh, euh... en tout cas, c'est ça, point, Bon c'est pas de discussion possible. Donc on s'en va aux nouvelles euh, ben un peu euh, ce qui s'est passé les derniers derniers jours, dernières semaines parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau mondial et au euh, niveau économique et c'est ce qui m'intéresse et peut-être pas trop perdre de temps justement à, à des discussions et, ou des frivolités qui euh, euh, sont dans nos médias euh, traditionnels. Nous, au Québec, euh, je parle du Journal de Montréal, même de la presse ou euh, de radio cannes euh, qui est canné depuis des années. Donc, euh, bon, ben on va regarder euh, rapidement là, les nouvelles que j'ai placées sur mon site Bourse Technique que vous pouvez aller euh, consulter en tout temps. C'est la lutte contre l'inflation. Euh, Christian Freeland qui se trouve être la vice-première ministre de Trudeau euh, puis qui euh, fonctionne euh, directement dans les valeurs de Justin Trudeau et dans, la, dans les valeurs du World Economic un, excusez World Economic Forum parce que dans le fond elle se trouve à être une complice de euh, ben, tous les grands de, de euh, on parle de Clos Schwab, on parle de, de euh, Soros. Euh, on la voit photographier avec Saros euh, euh, souvent, donc vous pouvez chercher tout simplement sur euh, euh, le web et vous allez trouver la photo rapide. Rapidement, Mais ben là, c'est Christian Fulon qui se trouve avoir fait des promesses électorales. Euh, ben, électorales, des promesses, là, pour... Euh, euh, bon on dit lutter contre l'inflation c'est la banque du Canada qui marche main dans la main avec euh, le gouvernement canadien euh, sous Trudeau et en plus Trudeau comme vous savez est allé euh, s'associer le NPD euh, pour euh, poursuivre cette euh, cette manière de gérer, je pas jusqu'à dictateur, mais manière de gérer jusqu'en 2025, bon, Christian Freeland qui se trouve être la vice-première ministre, et il faut dire que c'est elle qui gouverne le Canada, ce pas Justin Trudeau. Je pense que Christian Freeland, faut lui donner ça, elle, elle est quand même intelligente et c'est elle qui mène le Canada. C'est un petit bout de femme, parce que c'est pas une femme qui est très très grande. Donc, euh, elle mène le Canada et elle le mène, comme elle l'entend, dans cette mouvance euh, mondialiste, euh, euh, walkiste, et, et euh, elle le dit presque carrément, dans le fond, tout ce qu'elle veut faire euh, dans les prochains mois, c'est mettre en, en branle son fameux budget qu'elle avait pro proposé. Et là On va voir un peu des euh, rapidement, là, parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner. là euh, Elle parle notamment de l'augmentation des prestations pour les travailleurs à faible revenu. Ça, c'était dans son budget qu'elle avait euh, donné, euh, je pense, c'est Autant, en tout cas, peu importe. Ah, oui, oh, oh, c'est ce printemps, hein? ça fait pas très, très longtemps, c'est ce printemps. Euh, L'augmentation des prestations d'excès sur l'inflation, la mise en œuvre de programmes gouvernementaux de garde d'enfants et de soins dentaires. Et de soins dentaires, ça, ça vient de Jack Mixing. En fait, je ne suis pas contre euh, cette proposition qui est d'avoir de, euh, de, des soins dentaires pour tous les Canadiens. Moi, je trouve ça super. Et même, les, je pourrais dire que les propositions euh, euh, à un certain niveau, là, les. Euh, euh, je vais employer le thème, là, mais socialiste euh, au Canada, autant au Québec au Canada, je suis pas contre. Là, vraiment pas. Je n'ai rien contre ça. Et puis, je peux dire, comme Jean Chrétien disait, que le Canada, c'est le plus beau pays au monde. Et je le crois. Je veux dire, On a plein, plein de mesures euh, qui... Qui font en sorte qu'on puisse vivre une qualité de vie qui est enviable de plusieurs personnes sur la planète. Ça, j je n'ai rien à dire contre ça. Et moi, je suis un Québécois, je suis au, au Québec, je regarde simplement les locations familiale, euh, ce qui est donné au niveau des, des, euh, des parents, là, des jeunes parents là, qui veulent... Écoutez, c'est vraiment un beau régime euh, au niveau de ben, la garde d'enfants, au niveau de, de plein de choses qui se produisent au Québec et au Canada, euh, au niveau de, de l'assurance maladie et j'ai rien à dire contre ça, rien, rien, rien. Tout simplement, ce que je vois là, c'est que... Euh, c'était pas euh, comme ça euh, il y a des années là, mais maintenant avec euh, Justin Trudeau c'est l'idéologie qui est en arrière de tout ça, on veut nous faire gober euh, euh, vous allez avoir euh, telle chose parce que vous êtes des bons citoyens, vous obéissez vous vous faites piquer et en plus vous devez euh, pour le futur vous conformer à tous les règles qu'on va vous donner et ce sont des règles morales, on accuse les personnes, les conservateurs d'être plus moralisme, Mais non, non, non. Les, les, euh, ceux qui sont de la gauche, les, euh, euh, sous le régime de Justin Trudeau, euh, sont vraiment plus moralistes qu'un qu conservateur. Donc, c'est ça qui me déplaît C'est pas le fait de vivre au Canada. Je regarde la Charte des droits et libertés du Canada, qui a été écrite ben, en tout cas, euh, sous le règne de, de, de Pierre-Éliott Trudeau, ou euh, René Lévesque est en, en vraiment en fu, fusil, parce que, dans le fond, ça a été cette Charte des droits et libertés a été signée euh, sans que le Québec en soit euh, informé. C'est la nuit des longs couteaux, mais euh, peu importe, là. Cette charte existe, et moi, je voudrais me conformer à cette charte-là, des droits et libertés, et même, euh, je me souviens de que Pierre-Éliott Trudeau avait dit, euh, ce qui se passe dans la chambre à coucher, euh, ça ne regarde euh, pas le gouvernement, ça ne regarde personne, et euh, moi, en tant que libertarien, je crois à ça, on n'a pas affaire à se mêler de ce qui se passe au niveau, euh, je parle personnel, moral, là, euh, peut-être à un certain niveau, là, lorsque ça n'entrave pas la liberté de l'autre. Euh, ça, j'ai toujours cru ça, je, je me souviens encore, j'étais tout jeune, lorsque j'avais entendu euh, pierre Elliott Trudeau dire ça, et j'étais je, je, enchanté. « euh, Non, non, on pas de mêler de ce qui se passe dans mon lit, euh, c'est ce qu'il dit littéralement. » Et euh, là, Justin Trudeau est en train de justement marcher à contre-courant, de ce que son père avait fait, même s'il y a beaucoup de Québécois qui n'aimaient pas Pierre-Éliott Trudeau, puis je le comprends, euh, mais Justin Trudeau est allé à l'encontre même de cette liberté, liberté qui existe, euh, qui, qui est intrinsèque au, au Canada, et même si j'étais Canadien, j'aurais voulu euh, que justement des... Bon, peu importe le groupe, là c'était des camionneurs, cest ah, puissent manifester librement, même à Ottawa, même à Québec, j'ai été à une des manifestations, euh, j'étais là présent, j'ai vu l'euphorie le, et la joie qui régnait, mais c'est plus ça au Canada. On n'a pas le droit de manifester si on n'est pas dans la ligne du gouvernement. Donc, je reviens à mes moutons, Christian Freeland va euh, délier les cordons de la bourse en, en, en, en donnant encore euh, de l'argent et euh, pour les personnes euh, qui sont euh, à la retraite 65 ans et plus, bonne nouvelle pour vous, euh, ils veulent augmenter de 10% la pension là, qui se trouve être à 500 quelque chose en tout cas ça va donner 600 quelque chose la pension de base pour un individu euh, c'est ce que j'ai lu là, dans les grosses lignes, dans le budget de Christopher Fellen, et je ne suis même pas contre ça euh, ce que je dis tout simplement, c'est que mêlez pas l'idéologie... Euh, euh, on va récompenser... L'idéologie, ce que je veux dire, c'est qu'on va récompenser les, les, les, les individus, les, les, les, les citoyens qui vont penser comme le gouvernement. Non, non, non, non. On est un très beau pays, il faut reprendre notre pays en main et il faut garder ces belles valeurs-là qui sont au Canada. Moi, je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre, je ne suis pas contre le Canada, je suis contre les partis politiques qui essayent de prendre la place du gouvernement. Il faut bien l'entendre. Regardez tout simplement ce qui se passe au niveau du Québec, la CAC. La CAC. C'est un parti politique comme il y en a beaucoup d'autres, mais s'attribue beaucoup, beaucoup de choses dans les publicités que vous allez voir, qui commencent à apparaître un peu partout parce que les élections s'en viennent pour le 3 octobre. Euh, euh, Legault euh, s'attribue toutes les bonnes choses qui se passent au Québec, comme si c'était lui qui se trouve à être le, le, le, le, maître, le maître, le père, même quelqu'un m'a parlé de ça. Il y a des personnes qui sont heureux que Legault a agi comme un père de famille durant ces deux dernières années. Moi, j'ai détesté ça. J'ai eu un père, il est décédé, c'est un père que j'aimais, mmh. euh, mais euh, je n'ai pas besoin d'autre père. Donc, euh, tout simplement, Christian Fulgen mmh. va délier les cordons de la bourse. Elle dit que elle veut pour fonctionner en dehors de ce que la Banque du Canada préconise, c'est-à-dire augmenter les taux d'intérêt, donc, de son côté. Moi, je pense que, tout simplement, les gouvernements, ce qu'ils ont fait depuis deux ans, je parle du gouvernement, euh, c'est sûr, le, le, le, la banque centrale, de, de, des banques centrales, qui est la Fed, là, euh, tout simplement, ont agi d'une manière euh, euh, euh, idiote en en injectant de beaucoup beaucoup de monnaie dans le système et euh, comme j'en ai parlé souvent est-ce que c'est idiot est-ce que c'est calculé peu importe là, je veux pas entrer dans le débat mais si c'est pas calculé c'est complètement idiot parce que de le fait d'injecter de créer de la monnaie à partir de rien je vous en ai souvent parlé euh, le gouvernement euh, qui est supposé d'être détaché de la banque centrale émet des bons du trésor pour avoir du cash pour faire fonctionner son système euh, mais là le gouvernement ce qu'il a fait tout simplement a pesé sur la pédale pour avoir encore plus de cash. La Banque centrale, au niveau américain surtout, là, a créé beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Ce que ça crée, c'est l'inflation. Il y a une petite... Euh, que j'ai vue dans cet article-là. Je, je vais le retrouver. Si je ne le trouve pas... Euh... euh OK, je vais vous le dire de mémoire, là, vous lirez l'article. Euh, ce que Christian Freeland euh, dit, c'est qu'elle voudrait tout simplement que les Canadiens euh, dépensent moins pour faire euh, baisser l'inflation. Il a un temps d'encourager. Ah, OK, c'est ça. Madame euh, Freeland a dit d'avoir aussi prendre en, cons en considération le fait que la Banque du Canada d'encourager les Canadiens à dépenser moins en montant les taux d'intérêt afin de, peuvent, de faire baisser, baisser l'inflation. Moi, je pensais qu'une économie libre, tu ne t'occupais pas de ça, mais non, ça a l'air que... Euh, nos bons gouvernements, nos bonnes, bonnes banques centrales euh, vont nous contrôler, vont nous dire quoi penser, quoi faire. Donc, euh, tout simplement, bon, ben, c'est le temps avance. Là, je voulais quand même me limiter. Euh, bon, là, on parle de pénurie alimentaire, Vous allez, les, les, ça vient euh, justement du chef de l'ONU qui met en garde. Ben, ça, on le sait, là, c'est pas nouveau, là. Euh, qu'une en ce moment, des, des catastrophes alimentaires euh, sont en train de se produire. C'est Antonio euh, Guter. Euh, bon, on dit que c'est la guerre de l'Ukraine, là. Alors, on va continuer, on va passer là-dessus. Je ne veux pas comme re, re, refaire euh, justement toute cette historique, mais tout simplement, une, une ce qu'on constate, c'est que le fait d'avoir euh, euh, créé l'OTAN, en ayant essayé d'Ostraciser euh, la Russie, euh, a empiré des choses. Et au niveau de la Russie, ça n'a ça jamais été aussi bien. Aussi bien. Euh, donc euh, bon, le, le, le résultat de tout ça, là, en, en créant des pénuries, en. En, en, tout cas, en détruisant même euh, des chaînes de production en, en, en le créant au niveau mondial ben, on se trouve à créer de l'inflation et euh, naturellement c'est les plus pauvres qui vont payer pour ça et rapidement je vais vous montrer parce que j'avais beaucoup de, de, de, de matériel à vous donner, je peux pas tout vous donner. Là. Euh, une petite nouvelle comme ça, l'inflation est grimpée à 7.7 au Canada. Donc, euh, ça c'est une petite nouvelle, mais euh, rapidement, bon ben euh, Biden euh, veut interdire l'importation d'or euh, russe. Et euh, vous, vous irez lire l'article. Je viens de la placer, ça fait quelques minutes. Donc, euh, euh, au niveau de la Russie, euh, ça va très très bien. Tout simplement, on a voulu comme euh, euh, prendre au piège la Russie en disant qu'on va boycotté beaucoup, beaucoup de produits russes, mais tout ce que ça a fait, tout, tout simplement, c'est que la Russie a changé de marché, vend beaucoup à la Chine, vend à l'Inde, euh, euh, au niveau de son pétrole, et on voit ici, euh, c'est l'euro-rouble, qu'est-ce qui est arrivé, le, le, le clash qui est arrivé, on s'en allait, bon, le l'euro, le, le, le, ben, ça se trouve être l'euro versus l'euro. Euh, on a eu, euh, l'euro s'en allait bien, bien. Et en 2021, lorsque la guerre a été déclarée, on a eu une pointe ici. On pensait que ah, l'euro va prendre de la force face au rouble qui va être détruit littéralement, mais ce qui est arrivé, là, une pointe comme ça, et euh, Vladimir Poutine il a dit « pas de problème, ce qu'on va faire tout simplement, on va nous, nous, vous demander de nous payer en rouble ce que vous voulez avoir comme matière première, première surtout du pétrole, et regardez ce qui est arrivé, le rouble, là ça se trouve être l'euro rouble, vous mettez le graphique inversé, c'est ce qui se produit en ce moment au niveau du prix du rouble, ça va très très bien, dû au fait de mauvaises décisions ou de décisions euh, euh, vraiment euh, coordonnées de la part de euh, l'OTAN, le NATO. Donc, euh, je, je pense que je vais aller euh, vraiment au graphique euh, tout de suite. Euh, bon, là on parle aussi d'une récession qui pourrait entraîner entra le la baisse du prix des maisons, c'est l'économiste en chef Redfin, c'est un article que j'ai placé sur mon site. Et je voudrais terminer justement par les graphiques et surtout les graphiques à très très long terme pour vous montrer ce qui se produit sur la planète. Moi, j'ai n'ai pas la, la réponse à, à tout. Cependant, euh, euh, je m'intéresse à l'économie, ça fait des années, donc euh, ça me permet peut-être d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe et la meilleure manière de visualiser de ce qui se passe réellement bah euh, bon, sur la planète, dans le fond, c'est d'aller voir les graphiques euh, et je regarde les graphiques mensuels. Ça fait des années que je vous dis euh, que le graphique mensuel prédomine toujours le graphique quotidien qui est une frénésie d'achats et de ventes et même le graphique hebdomadaire qui est super euh, poursuivre euh, pour être capable de se tenir au courant de ce qui se passe euh, le graphique hebdomadaire vous donne une excellente idée de la situation économique. Donc, on va aller voir pour terminer. Bon, là, euh, on a eu une, une recrudescence du St Standard Poor's, Dow Jones, Nasdaq, euh, les derniers jours. C'est normal un peu parce qu'on avait eu une survente. Donc, on a un rebond qui paraît technique. Il n'y a rien qui nous dit sur le graphique hebdomadaire qu'on va changer de tendance. Est-ce que le creux a été atteint? Je ne le sais pas. Cependant, le graphique ne me montre pas que le cru est encore atteint. Moi, je pense qu'il va falloir que ça saigne encore plus pour que la Fed puisse intervenir, peut-être changer ton discours, le gouvernement américain. Déjà, la BCE, avec Christine Lagarde, a commencé euh, à changer de, de ton, de discours. Peut-être qu'il faut que ça saigne plus avant que les discours arrivent, et il faut sauver l'économie, on va trouver un nouveau moyen. Mais tout simplement, c'est pour ça que je voulais vous montrer. On regarde les principaux indices. C'est encore en correction, même si on a eu vendredi. Même si on, a, on aurait comme un rebond là, technique, il là, n'y euh, a rien qui nous dit qu'on va changer de direction. En tout cas, pas encore. Là. Moi, Je pense qu'il faut que ça saigne encore plus, mais c'est pour moi qui maître de la bourse. Je ne suis qu'un observateur. Et euh, ce que je voulais vous montrer, tout simplement, c'est les produits de base. J'avais lu un excellent article sur Zero Edge. Je pense que je l'ai placé sur mon site. Euh, ça vaut peut-être la peine de le voir, c'est la semaine dernière et ça c'est très très important parce que je peut-être que je l'ai pas placé sur mon site écoutez, remboursé, pré-embaucher, travailleur expérience, crainte, récession donc je l'ai peut-être pas placé parce que dans le fond je vous dis j'ai moins de temps mais c'est vraiment intéressant, ah oui c'est ça je l'ai placé c'est cet article-là là, qui est quand même assez rapide à lire allez lire ça, ça se trouve être sur boursetechnique.com euh... Euh, C'est euh, sur Zero Edge puisque j'ai vu ça et ça commence à se contre euh, Aujourd'hui, Wall Street et les médias grand public ont rattrapé de retard, tous deux prédisant des baisses de prix déflationnistes sans précédent dans les semaines à venir. C'est qu'il va avoir, c'est une prédiction de, de, de zero edge et j'ai vraiment, vraiment aimé ça dans l'article, en tout cas, qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'aubaines dans les euh, Walmart, dans les euh, grandes surfaces de ce monde. Et euh, je le constate dans les matériaux de construction. Le 2 par 4 qui était à 10$, ça fait très très longtemps et maintenant euh, ce matin à 4 et quelque chose j'ai vérifié le prix donc il va y avoir beaucoup beaucoup de liquidation dans beaucoup de, euh, de domaines que ce soit pas, pas dans toutes mais dans maintenant les appareils électroménagers on parle de, de quand vous lirez l'article le, le, le, je l'ai placé sur mon site c'est ça vaut la peine on va avoir beaucoup d'aubaines l'été cet été et il faut absolument en profiter donc c'est une des raisons pour laquelle je fais ces chroniques économiques là si on peut voir des aubaines ben il faut sauter dessus et cet été, ça s'en vient. On a eu une surproduction et on commence à avoir un, un, un, un, un crash de certains euh, produits de base. C'est ce que je voulais vous montrer. On ne parlera pas encore du pétrole. Comme je vous ai dit Si le pétrole, euh, précédemment, ce qui est arrivé rapidement, j'essaie toujours de contrôler mon temps. Ce qui est arrivé lorsqu'on commence à avoir un début de récession ou une crainte, ça dégringole très, très rapidement. On le voit très, très bien, 2000. 2007-2008, euh, euh, 2014-15, euh, là on s'est repris, là on a eu une hausse, c'est peut-être pas terminé, mais euh, lorsque la récession arrive, ou, ou le semblant de récession, ou la crainte de la récession, bien, ça commence à dégringoler rapidement, et c'est pas sur le pétrole que je, voulais, je voudrais vous focusser, là, même si on commence à avoir une petite correction, euh, c'est surtout sur quelques autres matières premières. Euh, la gaz naturelle où on a eu un crash bah ben, assez important là comme si le sommet était atteint peut-être pas encore là. ça se peut qu'on n'a pas encore atteint le sommet mais on a commencé à avoir euh, des craintes là euh, et ce qui peut suivre cette, ces corrections là qu'on a eu sur le cuivre qui se trouve être le le métal qui indique euh, la santé de l'économie santé industrielle de l'économie euh, cuivre on a eu une correction assez importante euh, du cuivre euh, regardez, là, ici, on a une cassure d'une tendance importante. Donc, on est peut-être euh, rendu à ce sommet-là. Euh, ça, c'est une remarque que j'ai, ben, que je vous fais, que j'ai constaté au niveau du. Euh, euh, Surtout les produits de base là, euh, usuels. Euh, Palladium, copper, cuivre. Euh, pas ici. Au euh, niveau du, du, du blé, un peu, c'est pas trop fort. Au niveau de l'huile, attendez, ah, c'est ça, au niveau du coton. Regardez ce qui est arrivé au niveau du coton. C'est un crash assez important, rapide, comme on voit ici ce qui est arrivé en 2010-2011. Donc, ce que je vous comparais au niveau du pétrole. Donc, les matières premières, on commence vraiment à avoir une déflation des matières premières. Et ce qu'on pourrait avoir, justement, c'est cette situation, le, le blé, c'est la même chose, coton, euh, ben au niveau du euh, bois d'oeuvre, euh, euh, comme je vous dis, le 2 par 4 est rendu à, à 4 on a atteint 10 ici, ici c'était moins élevé, mais on a atteint 10 dollars. donc, ce qui me, me, me, me fait croire que ce que l'article de Zeroua disait à propos de ce qu'on pourrait avoir comme rabais, ceux qu'on ont su peut-être attendre, là. même au niveau des maisons, il y a quelqu'un, il y a un couple qui voulait acheter une maison dernièrement, je le Recommande d'attendre un peu. Euh, le marché immobilier pourrait dessouffler. Euh, euh, ça vient pas de moi, justement. Ben, ça vient de moi, oui, mais euh, j'ai un article pour vous. Euh, récession pour entraîner une baisse des prix des maisons. C'est l'économiste en chef de Red Fine que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, pour moi, on se trouve avoir un été qui va être un peu contradictoire parce que on parle d'inflation, inflation, inflation, mais on commence à avoir des prix des matières premières qui commencent à diminuer. Euh, on va suivre ça, mais l'été, c'est toujours une période particulière. Comme je vous ai dit, beaucoup de personnes, de, de, de ceux qui sont intéressés au marché, euh, décrochent. Et aussi, il y a une un peu le, le, le, ce qui s'est passé au niveau politique là, depuis deux ans. Là. C'est la folie, donc on nous a fait à croire à peu près n'importe quoi. Et au Québec, ici, encore plus, donc, euh, et Legault est en campagne euh, et continue à emplir le monde en disant euh, « J'ai vu, euh, ben j'ai pas vu, mais j'ai entendu là, le, leur campagne de publicité où c'est une personne âgée qui dit euh, « euh, qu il y a qui aurait fait mieux que lui? » En tout cas, c'est de l'absurdité. Oui, parce que dans le fond, la... la, la, la, la euh, le coroner, euh, en tout cas dans le... le, le, le parce que c'est allé... Euh euh, euh, en, en cours, là, à savoir si euh, les décisions de la CAQ étaient bonnes. Non, non, non. Le coroner a dit, non, non, c'est des mauvaises décisions qui ont été prises, qui ont créé directement de la mortalité chez les personnes âgées à cause des décisions de la CAQ, mais tout le monde va oublier ça. On s'en fout. Dans le fond, on se fout de tout. Euh, moi, je pense que le, le, le, ce qui est en train de se produire, c'est un désabusement de la société à tous les niveaux, aux États-Unis surtout. Mais ici, au Québec, beaucoup de personnes sont désabusées de la politique, de, des mensonges qu'on nous compte. Mais plus que ça, je pense que ça va être un, un, le fait d'être désabusé, mais on s'intéresse moins. Et moi, au niveau de l'économie, ce que je vous dis, tout simplement, en tout cas, dans mes petites chroniques que je peux faire, mon site, mes deux sites, j'essaie de vous tenir au courant parce que, dans le fond, euh, on sait très, très bien que c'est pas nouveau, que c'est du mensonge depuis des années. Mais là, euh, euh, depuis deux ans, on s'est fait comme... Euh, c'était le, le, le dernier clou là, dans la tombe, là. Et euh, les médias traditionnels ont de la difficulté à à conserver leur, euh, leur euh, bah, je dirais, momentum, ce n'est plus un momentum, mais on, de leur crédibilité, tout simplement, parce qu'ils nous ont euh, euh, donné un discours réchauffé de la part du gouvernement. Et euh, moi, je dois vous dire que je suis un peu décroché cet été et ça me fait vraiment du bien. Euh, J'essaie quand même de me tenir au courant de ce qui se passe. Donc, euh, là-dessus, ben c'est ça, je vais terminer avec ça. Les nouvelles, un peu scanner les nouvelles de ce qui se passe pense sur la planète, bien, surtout au Québec, euh, Québec-Canada et un peu sur la planète. Il euh, faut suivre ça. L'été, c'est toujours une période tranquille, mais euh, cet automne, ça revient en force parce qu'il se trouve à avoir ici au Québec les élections. Euh, au Québec, euh, le 3 octobre, et, là, les statistiques disent toutes que euh, le goût va remporter haut la main, euh, bien, haut la main avec. Euh, euh, ça se trouve être notre fameux Eric euh, qui le talonne. Ça me fait du bien d'entendre ça parce que dans le fond, les libéraux, c'est du réchauffé et le milieu anglophone commence à le comprendre que dans le fond, les libéraux euh, sont opportunistes et veulent euh, remporter... Euh, euh, bon veulent tout simplement avoir le pouvoir, point. Et je pense qu'avec l'équipe d'Éric Duhaime, les conservateurs ont été une révélation depuis ces deux dernières années. Un parti qui était mort, tout simplement, et, et, et, et refleurit, tout simplement, comme Éric dit souvent, à cause de nous, à cause de nous, qui, moi, qui se trouve être membre du Parti conservateur, beaucoup de personnes qui comprennent que c'est peut-être une, une voie à essayer, en tout cas, se dire qu'Éric même va tout changer avec le Parti conservateur, je le crois pas. Là. Il y a beaucoup de pression, euh, euh, mais quand même, si on peut euh, essayer d'autres choses, hein, on devrait le faire. En tout cas, euh, c'est ce que je vous recommande. Donc, On va réfléchir l'été. Je vous souhaite quand même une bonne, un bon été pour, pour profiter de la belle saison et euh, qu'on puisse euh, peut-être être plus assidus aux vidéos cet automne. Mais quand même, je vais vous revenir avec quelques vidéos euh, cet été. Donc, on se revoit très, très très bientôt pour de nouvelles vidéos.